Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, je vous ai présenté le rapport financier de Sainte-Claire pour 2022, ainsi que son budget en 2023. J'ai ressorti ma pyramide, j'ai demandé aux gens s'ils pouvaient augmenter d'un échelon, s'ils sont capables, s'ils le désirent. J'ai demandé aux gens, qui ne donnaient pas à notre ministère, est-ce que vous pouvez donner une somme minimale pour débuter? Et ce qui est intéressant avec la plateforme Canadon, il n'y a pas de minimum. Ça peut être 5 par mois. C'est tout aussi bon. J'ai fait tout ça par souci de transparence. Je pense qu'on n'a rien à cacher. Et aussi, j'ai fait ça parce que nous aurons une Assemblée générale de l'Église Sainte-Claire le 19 mars prochain, à 19h30, hors d'Ottawa. Il y a des gens qui ont remarqué que le 19 mars, c'est un dimanche soir. D'habitude, on a un office religieux. Dit Oui, on va essayer de faire ça ensemble. » Et on fera pas « Bon, on va faire une demi-heure de prière, des choses comme ça, puis ensuite on va faire le meeting d'église. » Non, on va essayer de mélanger tout ça. On va peut-être commencer par une prière, puis ensuite on va voir les activités qu'on qu a faites, puis ensuite faire une prière d'action de grâce pour remercier tout ce qui est arrivé, puis peut-être qu'on va commencer à penser au futur, puis on va chanter un cantique. On va essayer d'ancrer de, de, ce qu'on fait dans la foi, dans la spiritualité, parce qu'on est quand même une église. Et euh, je ne vous promets pas la perfection, mais je vous promets qu'on va essayer de faire ça différemment. C'est sûr qu'il y a certains rapports euh, dans une Assemblée générale. On ne recommencera pas les rapports. J'ai fait le rapport financier la semaine passée. C'est toujours sur YouTube, Facebook, le site Internet. Vous avez juste à regarder dans l'historique. Et aujourd'hui, je vais vous faire le rapport des activités de 2022. Et à l'Assemblée, si les gens ont des questions... C'est là pour ça. Mais on ne recommencera pas toute la blabla. Ça va être disponible. Les liens vont être disponibles dans l'infolettre. Alors, Sainte-Claire, c'est une communauté de foi. Donc, on a des offices religieux. Ça va de soi, tous les dimanches, soir. Traditionnellement, pour savoir si une paroisse est grosse, petite, moyenne, on compte les gens qui se pointent le dimanche. Combien de personnes sont assis dans les bancs? Si on essaie de faire ça, nous, on, je pourrais dire que les dimanches, on a à peu près une moyenne de 12 personnes sur Zoom et 4 personnes en simultané sur YouTube Live. Mais c'est plus compliqué que ça en 2023. Comme plusieurs euh, paroisses, peu importe l'église, la, la, la dénomination, ben les services sont aussi en ligne et ça reste deux semaines sur YouTube. Donc, les gens qui veulent rattraper peuvent le faire. Ensuite, c'est effacé. Et aussi, j'enregistre mes sermons. Je mets ça sur YouTube, Facebook, un peu partout. Et il y a des gens qui écoutent aussi le sermon soit des gens qui ont manqué l'office qui rattrapent, soit des gens qui découvrent le, le message comme ça, avec les, les algorithmes ou tout ça. Ce qui pose la question, est-ce qu'ils font partie? Est-ce qu'on doit les contacter? On, les, les, les, pas les contacter, les, les compter dans nos statistiques ou pas? On rentre dans une zone grise. En, bien sûr. On est un ministère numérique aussi. Et on met des messages sur plein de plateformes de réseaux sociaux, euh, YouTube, comme je disais, mais Instagram, Facebook, TikTok. Le but, c'est de rejoindre les personnes où elles sont. Je, je sais que je le répète souvent, mais en moyenne, les gens passent 4 heures par jour sur ça. Là. Puis ça, c'est une moyenne. Il y en a que c'est zéro, il y en a que c'est alors être là où ce que les gens sont et on rejoint des gens il y a plein de gens qui voient nos vidéos, qui les aiment qui passent des commentaires est-ce qu'on les compte ou est-ce qu'on les compte pas euh, c'est toujours un peu difficile toute cette, cat cette catégorie de quantitatif c'est devenu plus compliqué mais en même temps ça offre plus de possibilités. Quoi d'autre? Ah, Ce que je fais maintenant, vie de pasteur, <rire> un blog hebdomadaire où j'essaie d'expliquer ben, c'est quoi la vie de pasteur ou du moins ma vie de pasteur. Je partage parfois mes semaines pour vous expliquer ben, c'est quoi que je fais. Je sais, en tout cas, j'aimerais que... Je... <rire> J'aimerais que les gens ne pensent pas que je travaille juste une heure par semaine. <rire> mais les gens, dans mon expérience, se demandent Mais ça fait quoi un pasteur durant la semaine Ben, j'essaie de vous partager ça. Des fois, je vous partage mes opinions sur un sujet ou sur une lecture ou sur quelque chose. Le but, c'est de, de rester en contact, continuer ce lien-là au-delà du dimanche. Puis je sais qu'il y a des gens qui écoutent le vide-pasteur, qui, qui ne viennent pas nécessairement aux, aux offices religieux, mais ils l'écoutent religieusement. Donc, c'est des gens attachés à notre communauté de foi. Mais on ne les voit pas. Encore une fois, c'est difficile de faire une ligne claire. Là. Quoi d'autre? Euh, une de nos activités... Euh, je pourrais dire importante, qui est récurrente. C'est une fois par mois ou ce qu'on discute deux fois une fois par mois. C'est toujours le non, c'est pas toujours le dernier mercredi du mois. C'est habituellement le dernier mercredi du mois. Il y a quelques exceptions qui ont lieu le samedi parce que on a parfois des invités et qui euh, euh, viennent d'Europe. Donc le, le dimanche, le mercredi soir, ben, c'est le milieu de la nuit pour eux, pour elles, c'est pas tout le monde qui fait de l'insomnie. Mais habituellement, c'est le dernier mercredi du mois et euh, on a travaillé sur des sujets. C'est pas pour les gens qui ne sont jamais venus, ce n'est pas des études, c'est pas un enseignement. On part avec un sujet et on en discute pendant grosso modo 90 minutes. On, il y a en moyenne 5 à 7 personnes qui se présentent. Donc, c'est merveilleux pour avoir un format de discussion un peu, euh, je dirais, à bâton rompu. Et la discussion évolue là où ce qu'elle doit évoluer. Mais on a quand même abordé certains thèmes comme, euh, bon, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire face à la guerre? Euh, c'est quoi la différence entre Église majuscule et Église minuscule? On a eu une réflexion sur le parcours de quelqu'un qui est devenu euh, aumônier militaire. Plein de, de, de, de sujets comme ça qui ne sont pas toujours faciles, ne sont pas toujours confortables pour tout le monde, mais on a osé en discuter dans un environnement euh, sécuritaire. Personne ne s'est fait dire « Ben, t'es donc ben niaiseux de croire ça. » On a essayé de faire des lives durant le temps de l'Avent. C'était sur YouTube, donc à midi 15, je me branchais, live, pendant 30 minutes. Je réfléchissais sur le texte de l'Évangile de dimanche suivant. Et ça, pendant les quatre semaines, ça restait sur le, le YouTube pour les gens euh, qui peuvent se rattraper, encore une fois. C'était bien, mais je pense que c'est pas encore ça. Je sais pas si vous comprenez, là, il, il manque un petit quelque chose. Donc, euh, je mets ça sur pause au lieu de s'acharner, puis de s'entêter, puis de continuer. Je mets ça sur pause et je vais essayer d'apprendre un peu plus en travaillant avec, ça je, je pense j'en ai déjà parlé, euh, une communauté en ligne qui s'appelle e-glise.fr, c'est ça, ça l'a débuté en début janvier, c'est dans la région parisienne, et il essaie de faire du ministère numérique, c'est juste assez pareil et en même temps différent moi, je trouve ça très intéressant. Et ils font ça euh, presque à toutes les semaines, un live sur Twitch. Et euh, je devrais parler à Émile qui euh, s'occupe de ça dans les prochains jours, prochaines semaines. On essaie de se trouver un, un, un temps où ce qu'on est tous les deux disponibles puis les, les réfuseaux horaires pour que j'apprenne un peu plus puis que je comprenne un peu plus l'outil pour faire ce type de ministère-là. On a ce que je pense le plus important. Je sais que ça fait longtemps que je parle, là, mais vraiment le point central pour moi dans tout ça, on a des gens qui s'impliquent de plus en plus dans notre communauté de foi. Et ça, je suis très fier que les gens s'approprient leur communauté de foi. C'est notre projet, c'est votre projet. Je trouve ça merveilleux. Je tiens à souligner qu'on a un conseil. Avec Annick, Jean-Philippe, Gary, Sophie et Serge, on se rend compte aux besoins. Euh, si je regarde la moyenne, c'est à peu près euh, quatre fois par année. On s'envoie des courriels des fois pour faire des décisions rapides. Ça gère bien. On a Michel qui fait les sous-titres. Tu sais, les les sous-titres en bas de, de, de cette vidéo, là, mais c'est Michel qui fait tout ça. Ça ne se fait pas magiquement, là, parce que c'est bien beau les, les sites automatiques de YouTube et tout ça, mais c'est plein de fautes, Michel, il s'assure que ce soit bien fait. On a Marie qui a commencé à s'occuper de la gestion du site Internet qui apporte, je pourrais dire, une meilleure connaissance que j'en avais. <rire> et pour essayer tranquillement d'améliorer tout ça, on a Pauline qui est là pour offrir des soins pastoraux euh, aux besoins, elle a une formation là-dedans pour prier pour les gens durant la semaine. On a plein de gens comme ça qui font plein de petites choses, mais toutes ces petites choses-là ensemble font une, grosse, font une grosse différence. Et ça, ça me, ça me touche beaucoup. et Ça me libère du temps, mais surtout, comme je dis. De, ça devient notre projet, pas mon projet. Juste rapidement pour dire qu'en qu tant que pasteur, j'ai aussi des liens avec les États Unis du Canada, comme vous vous en doutez. Euh, trois fois, j'ai assisté à la réunion de la région. Comme j'explique souvent ceux qui ont un passé catholique romain, la région, c'est l'équivalent d'un évêché. Dans ce cas-ci, c'est à peu près toutes les paroisses, les communautés de foi de la province de Québec. Grosso modo. Et il y a, l'Église Unie s'appelle la table des ministères en français qui regroupe tous ceux qui font du ministère en français. Donc j'ai assisté à l'Assemblée Générale qui avait lieu euh, la semaine dernière. J'espère. Des fois, le temps se mélange un peu, je ne sais pas vous, là, mais je ne suis jamais vraiment sûr. Bref. Voici un rapport d'activité. C'est un peu long, mais je vois ça comme un bon signe. On fait des choses. C'est toujours quelque chose qu'il faut célébrer. Je veux vous remercier pour tous ceux et celles qui s'impliquent. Tous ceux et celles qui m'envoient des messages d'appui, qui me font des petits coucous, qui me donnent une petite tape dans le dos. Parfois, c'est pas toujours évident. Comme, comme dans toute chose, puis de recevoir ces petites tapes dans le dos, bien, ça, ça fait beaucoup au moral. Et toutes les personnes qui appuient l'Église unie euh, Sainte-Claire, un petit coucou à Eric hébert qui était le responsable de la table des ministères en français depuis le début, qui a accepté un nouveau poste à partir du 1er janvier. Un petit coucou à Darla Long qui est la responsable intérimaire, jusqu'à un nouveau responsable soit officiellement, un ou une, nouveau responsable soit officiellement nommé. Merci pour votre support. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions, naturellement, vous pouvez me les envoyer. Il y a l'Assemblée générale le 19 mars prochain. Merci d'avoir enduré ce très long message. À très bientôt. Bye bye.